Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 205 de Stage 1. Et nous allons jouer aujourd'hui à Alex Kid in the Enchanted Castle. In the Enchanted Castle. Je sais pas comment, comment ça peut se dire en anglais. Ouais, J'ai un accent anglais ouais, toujours si énorme. Hein. Allez, Alex Kid in the Enchanted Castle. Appuyez sur Start euh, Sega 89. Euh, donc on est sur Mega Drive, vie oh, putain, Vite oh, ton chargement. Alors c'est un jeu qui est vraiment euh, pourri. Vous allez vous en apercevoir vous-même, alors voilà, on récupère de l'argent, vous voyez la, les dollars, c'est un U inversé, un, enfin un U barré plutôt. On rentre dans les maisons, la seule chose qu'on puisse faire, c'est bas-moi ben, sur un truc, on fait, de la, on fait des mises en fait, euh, à pierre-feuille-papier-ciseaux. Et c'est la seule chose que vous pouvez faire dans les, dans les maisons. Alors vous récupérez toujours de l'argent, 10 par pièce et 100 par euh, petite, euh, petit sac je crois, voilà. Euh, vous pouvez donc détruire les voitures, euh, qui sont vos ennemis euh, dans ce niveau. Euh, les avions aussi sont vos ennemis, les petits avions, les petits jouets Alors c'est vraiment pour les enfants Même si euh, c'est totalement impossible à jouer Vous avez deux vies Le moindre coup vous tue Donc euh, voilà je, vous... je sais pas si ça peut vous, euh, vous aider à vous imaginer Le bordel que c'est C'est que quand vous perdez on C'est euh, euh, voilà, Vous avez peut-être De quelques continues, je sais même plus euh, On va voir ça après, si enfin, je veux mourir hein. Je n'arriverai pas à à aller très loin dans ce jeu euh, tellement il est dur comment, voilà, vous avez vu je suis arrivé à, à, à, la, à la détruire en sautant dessus en mettant un coup de pied ou je sais pas très, je sais pas tellement qu'est-ce qu'il a tue par contre les, les avions là je peux pas les euh, je peux pas sauter dessus directement faut que j'essaye de mettre un coup de pied et le pied reste tendu un peu quand il veut donc c'est spécial donc là j'ai des coffres en haut hop je récupère de l'argent c'est bien euh, ah. bon c'est pas grave je serais bien à les récupérer. Euh.. J'essaye d'éviter les ennemis justement parce que bon c'est. Comme vous avez une chance sur deux d'arriver à le tuer euh, sans qu'il qu vous fasse mal, alors là c'est la fin du niveau. Voilà. Donc la petite euh, le, le truc, le glaçon là qui, re qui ressemble à un igloo avec une porte. Euh, en fait c'est le niveau. Vous avez des portes dans les forêts. Donc là on vient on vient de passer au deuxième niveau, il y a des marmottes qui sortent de terre. Des marmottes ou des taupes. Ça ressemble plutôt à des marmottes. Même si, euh, même s'ils si ont la profil du top parfait. Euh, voilà. On a croisé aussi des, des petites araignées avec des boules, là. Euh, avec des boules de je sais pas quoi. Vous avez les hérissons. Il faut surtout pas sauter sur leur dos parce que sinon ils font mal. Hop. Alors là, je peux taper aussi dans les boules bleues. Euh, si, si, si le décor me gêne, les boules bleues, je peux les détruire. Pas les boules rouges. Euh, alors, je vais essayer de monter là-haut. Chercher le coffre. Hop. Hop. Non j'y suis pas arrivé Allez Je voudrais essayer de récupérer le coffre en haut Même si euh, il doit y avoir euh, Comme par hasard des pièces dedans Parce qu'il y aura pas grand chose de plus à l'intérieur Allez <rire> pas y arriver C'est totalement impossible. il me reste plus qu'une vie hein. si je meurs j'ai fini Terminé euh... Euh, non mais j'y arriverai pas C'est pas la peine Allez on va passer par au dessus lui Hop Hop, j'ai de finir ce niveau, je, je sais même plus si je, suis, si je suis déjà arrivé à le finir. Je me souviens plus. Euh... Non, non, il s'est arrêté Ah, le traître, voilà, zéro. Donc Il me reste zéro vie. Euh, voilà, ah, j'ai pas recommencé au début, c'est déjà bien. Euh, par contre, allez, voilà, on va passer par en dessous. Ça tient magiquement dans l'air, de toute façon, pas de problème. Euh, là, c'est une mauvaise idée de passer par en dessous parce que les rouges, on pourra pas les enlever. Alors, faut que je fasse attention à mon hérisson qui m'a tué. Et il y en a deux maintenant. C'est sérieux, ça Ouais, on avance, on avance, vite, vite, vite, vite. Allez. On va essayer de passer au-dessus. Voilà. On arrive à avancer, il y a un autre coffre là-haut. Hop. Ah, J'aurais peut-être pas dû détruire ceux d'en bas. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on n'est pas à ça après. Oh là là. Je tombe dessus. Game over. Ça y est, j'ai plus de vie. C'est terminé. On peut recommencer le niveau. Euh, on peut recommencer le jeu. <rire> le jeu complet. Voilà. Vous, ne vous recommencez tout. Il n'y a pas de continu. Voilà. C'est un jeu que vous avez euh, très vite fini. Alors, vie laissée, on va se la refaire. Tiens, allez on va refaire rapidement la vie laissée, on va réessayer même pas sûr que, que j'arrive à, à la retraverser allez hop hop maintenant on connaît le chemin, on s'en fout tout le reste on s'en fout les les, euh, le, les pièces tout ça, rien à foutre voilà, fin du niveau premier niveau en fait il est très rapide hein, si vous vous attardez pas sur les sur les choses que vous croisez hop oh non, regardez, regardez moi cette cette araignée qui recule qui a reculé avec une boule de terre de je sais pas Qu'est-ce que c'est que ça Eh je viens de la tuer Je viens de tuer la taupe là euh, Magnifique Oh non Deuxième Vous avez vu, je la touche à... même pas. Ils ont une Xbox qui fait un mètre à côté d'eux. Je touche même pas les trucs qui me tuent. Là, il me reste déjà plus qu'une vie, donc si je, je me fais encore toucher une seule fois, je recommence le jeu, le jeu redémarre, ses gars, et tout ce que vous voulez. Euh... Hop Hop j'ai pas vu de password, j'ai pas vu de système de password, donc en fait c'est un jeu que vous euh, recommencez infiniment. Voilà. Hop, hop, hop, hop, Allez, on va essayer de passer par là-dessus. Il y a deux oiseaux maintenant. Hop là, hop là. Bon.